Salut à tous, c'est Psycho. Aujourd'hui, euh, on est avec euh, certains membres de la OVPT, Illuminate, euh, Yogato, Exialef, euh, pour vous Yo. faire une annonce un petit, peu, ouais, euh, un petit peu déplaisante, on va dire, parce que je vais vous montrer ça. En gros, Sevenix, aujourd'hui à 14h, euh, a posté un sondage sur le. Chat général du Discord D'ailleurs j'en profite pour vous dire que le lien du Discord est dans la description N'hésitez pas à le rejoindre On discute avec vous de manière très fréquente euh, Il a mis un sondage Où il demande S'il devrait récupérer pour lui tout seul La OVPT Donc l'idée c'est que euh, Il nous en avait pas parlé du tout avant Il a mis ça sur le Discord sans nous prévenir et, euh, et en plus Il y a eu des gens qui ont été complètement pour Donc nous forcément On a commencé à s'énerver et, euh, et de toute façon, il y a cette heure de question qui récupère la chaîne pour lui tout seul, et il, il précise que les autres membres ne savent pas faire de vidéos, et, euh, et euh, donc ça nous a plutôt vexé, on va dire. Tout à fait. Tout à fait. Et euh, donc s'ensuit euh, un énorme débat entre abonnés, membres, tout, tout le monde était là, enfin, sauf Yogato euh, en l'occurrence. Euh, je précise que là James n'est pas là euh, parce que euh, il euh, n'était pas disponible et euh, Savonix n'est pas là parce qu'il n'est plus sur le Discord. Euh, donc, ensuite, voilà on... quelques euh, quelques débats. Donc, on, euh, je rappelle euh, ce que je trouve complètement juste c'est que voilà, on est une chaîne de groupe depuis le début et euh, lui nous répète qu'on ne sait pas faire de vidéos, qu'on a 400 qu abos grâce à lui, machin. Donc, résultat, on va en vocal, on en discute avec Illumina et XLF. Et, euh, mmh. et on a pris la décision euh, tous les quatre euh, que Svenix quitte la chaîne, tout simplement. Si euh... je peux me permettre... Ouais. Le but n'étant pas de le virer définitivement. Hein. Le but étant de lui prouver que certains membres puissent faire des, des vidéos très, très jolies ah et bon monter... Et on va dire gagner 100 abonnés, tu vois, comme ça, après, on lui prouve... C'est comme ça il ferme sa ah non, non, pour moi, euh, non, il est, il est viré définitivement. Et d'ailleurs, il reprend sur sa chaîne solo là, où, comme vous pouvez le voir. Euh, donc, j'ai oublié son message. Hein, on n'a pas pu se mettre d'accord. Euh, il se sent incompris. Il part un bon moment de la OVPT, ce qui veut dire qu'en soit euh, peut-être que vous le reverrez, enfin peut-être que vous le reverrez dans mes lives. Mais je pense pas qu'il remettra de vidéo sur OVPT euh, au moins pendant quelques mois et, et peut-être jamais. Et euh, et donc, il partage sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir, elle sera en description. Mais euh, vu qu'en fait, on n'avait pas tout à fait les mêmes objectifs, nous on fait des vidéos pour le fun. Et lui disait que, vu qu'on n'était pas assez pro, il voulait pas rester avec nous. Il part de son côté sur sa chaîne. Nous, euh, on a XLF qui nous rejoint et qui fera des vidéos DBS à la place de 7 du coup. Et euh, mm -hmm. c'est comme ça que ça va se passer. Euh... Je pas que sur DBS, mais en partie, ouais. Voilà, voilà. Et euh, je tiens à préciser quand même que c'est pas un poisson d'avril, malheureusement euh, ça tombe pile le jour du 1er avril, mais il euh, n'y a, a aucune blague. Je me confisais que euh, du coup, tous les abonnés qui étaient pour, euh, pour, euh, comment dire ça, pour le fait que nous sommes un groupe et pas euh, comment dire ça, et pas les subordonnés de 7X, euh, merci à vous tous. Et puis euh, tous ceux qui tous ceux qui sont contre l'exclusion de Saladin de 7X, si vous préférez. Euh, allez tous vous faire enculer, hein. je précise que <rire> je vous baisse tout de bonheur. Non, non, euh, mais <rire> en fait, on a préféré euh, que Cionix et nous nous séparons plutôt que de créer des clans. C'est-à-dire que maintenant, voilà les abonnés de la chaîne YouTube et du Discord peuvent continuer à voir les vidéos de tout le monde à, sans, sans qu'il y ait de conflit. En fait, il n'y a plus aucun conflit. Du coup, vu que bah, il, il est plus sur la chaîne, il fait ce qu'il veut de son côté, on fait ce qu'on veut, on, on est potes, donc forcément, on continue à se parler. C'est juste au niveau des vidéos qu'on n'est plus... Euh, on n'est plus ensemble, tout simplement. Illuminate, tu as quelque tout. chose à dire Enfin, vraiment, parce que. Voilà. On avait confiance en lui, il nous a trahi, c'est tout. C'est tout. <rire> il nous a trahi. Il, euh... ouais, il a, <rire> il Donc a on été. On va voir sur la, sur la chaîne euh, les, les, les 100 000 dernières vidéos, c'est les siennes. C'est euh, voilà, lui qui, qui. Comment dire ça Qui. Monopolise. En partie. Euh, oui, qui, voilà, qui monopolise un petit peu euh, les. les... Les, les vidéos sur la chaîne quoi, c'est lui qui est à l'origine de toutes les vidéos euh, qui, qui ont ramené plusieurs euh, centaines d'abonnés. Euh, du coup euh, on l'en remercie, mais tous ceux qui sont là exclusivement pour 7X et qui ne savent même pas qu'on est un groupe, euh, bah, je me répète un peu, mais franchement baiser vos grand-mères. Franchement, faites-le, mais faites-le bien. Bah oui bah respectez-les un peu quand même, ça reste des personnes âgées, faut pas trop les brusquer. Avec du cidre, ça marche mieux. Le cidre, toujours le cidre. Pardon, Pardon Ça marche toujours lettres. mieux avec du cidre et du beurre. <rire> le beurre salé. Putain. No. Full breton. Bon, quoi. Yes. Qu On peut conclure, euh, conclure là-dessus. Euh, donc voilà, lien du Discord dans la description, lien de la chaîne de 7X. Euh, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Ça va sûrement être la vidéo avec le plus de pouces rouges de la chaîne, mais bon, tant pis. Au moins, c'est putainclic. Sûrement avec le moins de vues de la chaîne, vu qu'il n'y a pas Savonix. Ouais, mais bon, c'est un peu clickbait quand même. allez Ouais, à bientôt pour des lives et des vidéos. Normalement, je vais sûrement live ce soir. Si vous regardez la vidéo, le jour, elle sort. Avec moi aussi. Avec... Non, sans toi. Non, avec moi. D'accord. Chose. Ok.